Bonjour toi, oui toi, toi qui n'as qu'une hâte c'est de partir en vacances, mais il faut quand même continuer à travailler pour pouvoir partir en vacances justement, ce numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'avril, que dois-tu absolument voir dans les salles sur la dame cela faisait longtemps que l'on n'avait pas eu l'occasion de parler de documentaires, Genre que pourtant j'apprécie énormément, mais qui semble de plus en plus avoir du mal à se trouver une place concrète et logique dans nos salles. Tant il semble évident que dans la tête de beaucoup de gens, ce genre est plus destiné à la télévision qu'au cinéma, de par sa portée graphique ou simplement par les sujets qu'il aborde. Heureusement, le documentaire de Nicolas Philibert, récompensé de l'Ours d'Or au dernier festival de Berlin, est là pour nous rappeler que bien au-delà de sa portée sociétale, les documentaires sont également là pour nous rappeler qu'ils sont avant tout humains. Et dans le genre, celui-ci est une petite claque, aussi émouvante que très touchante, ou même simplement drôle par la manière de poser ses personnages, de jouer avec eux, et de nous faire ressentir un paquet d'émotions assez conséquents qui habitent l'entièreté d'un métrage rare, beau et fort. Philibert réussit à faire ce que beaucoup oublient justement de mettre en place dans un documentaire, l'essai de l'espace. Laisser de la place à des gens, à des personnages, à des êtres humains qui vont s'emparer d'une image et qui vont par là même nous faire ressentir un paquet d'émotions, un paquet de sensations et nous faire surtout comprendre qu'ils ont un œil unique sur le monde, un œil que nous n'avons pas par souhait ou simplement par logique, une logique qui ne les accompagne pas toujours mais une spontanéité humaine qui se traduit par un geste, une parole, une compréhension de notre monde qui leur appartient. Et cela, Nicolas Philibert choisit d'en faire le centre de sa mise en scène pour un moment de cinéma unique en son genre où la scénographie semble choisir de constamment s'échapper pour laisser une place importante au silence, à des instants de flottement qui semblent obligatoires pour le cinéaste, qui veut avant tout laisser le champ libre à la parole et non prendre le pas sur ses hommes et femmes qui semblent pour lui plus importants que tout exercice de mise en scène aussi stylisé et esthétique qu'il puisse être pour nous spectateurs. Un choix d'humilité qui transpire réellement quelque chose de fort, une vraie sensibilité. Et cela, Philibert le doit plus encore que son choix de libre parole à ses différents personnages, à ses humains et ses excentriques, parfois laissés sur le côté de la société, par leur choix de pensée ou leur humanité réduite à cause de la maladie ou de la vie, qui les a fait basculer ou qui les a bousculés, et dans cela, le cinéaste met tout ce qui fait la forme et la force de son documentaire, soit une sensibilité à toute épreuve. C'est un documentaire imposant et attachant que nous offre le cinéaste français. Un documentaire attaché à un lieu, à une façon de voir le monde, à une façon aussi de le comprendre, et même de le combattre dans sa pensée renfermée et parfois étriquée. Et dans cela, le cinéaste y inclut de son œil, rare et sensible, qui cherche à jouer avec des personnages hauts en couleur, dans un décor qui ne demande qu'à briller plus que jamais, pour une œuvre folle, touchante et rare dans son genre. Vous l'aurez compris, donc foncez voir sur l'Adamant, car au-delà d'être un film poignant, au-delà d'être un film sensible, au-delà d'être un film fort, c'est avant tout un documentaire qui prouve que mettre en avant des personnages de la vie quotidienne, c'est peut-être la plus belle manière soit de leur rendre hommage, soit de faire du cinéma.